Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui s'inscrit dans la série consacrée à l'utilisation des modules GPS dans les montages open source hardware. Nous allons vous présenter notre projet de tracker GPS connecté qui utilise la technologie GPRS. Cette vidéo sera la première d'une série qui expliquera étape par étape les composants de notre tracker. Pour cette première de la série, nous allons présenter les composants matériels qui forment notre dispositif, suivi par un test de notre dispositif. La prochaine vidéo abordera le protocole MQTT qu'utilise le programme sur l'Arduino ainsi que le, cl le client, notre tracker, sur notre PC. La troisième vidéo quant à elle s'attardera sur le programme de l'Arduino et le programme Python, du client de notre tracker. Pour les besoins de cette vidéo, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs qui sont Le dispositif doit se baser sur une architecture Arduino, plus précisément celle d'une Arduino Uno Le montage doit être simple à réaliser Le programme doit intégrer des librairies standards et simple utilisation. Alors commençons par voir de quoi se compose notre montage nous avons en premier lieu une Arduino Uno. Nous avons aussi le GPRS Shield version 3 de chez Sid Studio qui s'occupera de la partie transmission de l'information. En troisième position, nous avons le module GPS Groove SIM 28 qui se chargera de récupérer les coordonnées GPS. Et pour finir, un Shield Groove pour faciliter l'utilisation du module SIM28. Je tiens à signaler que cette liste n'est qu'un qu exemple de combinaison matérielle pour notre montage et elle n'est nullement restrictive. Si vous voulez changer cette liste, il vous suffit de vérifier la compatibilité de vos composants avec les librairies qu'utilise notre programme et qui seront débattues dans notre troisième vidéo de la série. Nous allons maintenant voir comment monter notre prototype de tracker en commençant par monter le Shield Groove sur la carte Arduino. Suivi par le câble de liaison qui se branchera sur le connecteur D2 du groove et qui servira à connecter le module GPS Sim28. Puis il faut connecter le GPRS Shield. Et pour finir, branchez le module GPS SIM28 et voilà, notre montage est réalisé. Passons maintenant au test de notre tracker lors d'une courte virée en voiture. Nous avons ici notre montage. Alors ici, on a la carte Arduino Uno avec euh, le shield SIM900, GPS g gsm gprs Là, on a connecté notre capteur gps sim 28 ici on utilise un power bank pour l'alimentation avec une sortie de 2 ampères et comme vous pouvez le voir actuellement le euh, le shield est, est alimenté on commence par alimenter la SIM900, on a une suite de clignotements pour la partie initialisation, puis un clignotement plus lent, ce qui nous informe que euh, la SIM900 a détecté euh, le réseau de l'opérateur et qu'elle est actuellement en train de se connecter euh, via GPRS vers notre broker. Et nous allons maintenant faire un test en conduite. Du côté du client du tracker sur le PC, il nous faut lancer le programme Python OHA Tracker dans sa version 0.01. Il faut cliquer sur File, puis sur Connexion pour se connecter au broker MQTT. Ne vous inquiétez pas, nous aborderons le protocole MQTT dans notre prochaine vidéo sur ce projet. Nous avons choisi le broker gratuit du site HiveMQ.com, puis le port de communication. Et nous voilà connectés avec un identifiant OHA. Après quelques instants, nous recevons les données depuis notre tracker qui les affiche sur une carte. Notre tracker est représenté par ce point bleu qui se déplace dans la ville. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur notre projet de tracker open source hardware et software. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du protocole MQTT en détail. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour avoir des nouvelles sur ce projet et pour ne rien rater de nos prochaines publications. Vous pouvez aussi nous donner votre avis sur ce projet et vous exprimer dans les commentaires de cette vidéo ou bien via nos réseaux sociaux.